Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la crypto monnaie nommée Lovili Inu. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer concernant cette pièce. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez qu'ici nous parlons de crypto monnaie. Alors, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être alerté lors de sortir de nouvelles vidéos sur cette chaîne. Lovely Mou est un projet qui est amené à révolutionner l'industrie des jetons même. À première vue, tous les jetons inspirés des mêmes semblent inutiles. Ils n'ont souvent aucune application, aucune liquidité et aucune perspective à long terme. Pour ruiner ces stéréotypes, l'équipe de passionnés des crypto a décidé de lancer un projet appelé Lovely Inu dans le but principal de révolutionner l'industrie des jetons même avec la création de son propre écosystème unique. Lovely Inu est développé sur la blockchain de Binance et d'Hétéro. Elle s'échange à l'heure actuelle à 0,60 quelques centimes avec une offre en circulation de 75 trillions. Lovely Uno est audité par Celtic. Sur la blockchain de Binance, Lovely Uno a un total supply de 50 quadrillions avec 96 453 holders. Et sur la blockchain d'Ethereum, Lovely Uno a un total supply de 25 trillions avec 1791 holders. Et sur les 15 quadrillions de pièces, environ 40% ont été bernés. Lovely est listé à l'heure actuelle sur 20 échangeurs, dont certains d'entre eux sont Inuswap, PancakeSwap, Get.U, Mex, Autobit, LBank, Bitmart et autres. Lovely new est une clé de jetons utilitaires pour des produits tels que le V3 Swap sur la BNB Smart Chain Une plateforme de jeu avec des casinos en direct, un portrait crypto et plus en L'échangeur de Lovely Inu, V3 Swap, est un teneur de marché automatisé pris en charge par plusieurs chaînes. Mmh. Cet échangeur est mis en œuvre pour l'instant sur la chaîne Binance Machine et compte s'étendre dans un futur proche sur la blockchain d'Ethereum, Polygon et Solana. La feuille de route mise en place par l'équipe derrière le projet Lovely Inu est respectée jusqu'à ce jour. Le projet Lovely Inu compte devenir un sponsor Titanium de la crypto expo Asia 2022. Lovely Inu a été également mentionné sur un panneau d'affichage à New York, ainsi que par TV8 et Sport. La reconnaissance publique du projet confirme la popularité, la liquidité, les perspectives de Lovely Inu. Voici quelques raisons pour acheter Lovely Inu. Lovely Inu est encore relativement nouveau. Il y a donc un potentiel de croissance future. Lovely Inu est basé sur la blockchain d'Ethereum de et de la Binance machine Il est donc soutenu par des plateformes fiables et sécurisées. Il peut être utilisé pour acheter des biens et des services ou échanger contre d'autres crypto-monnaies. Lovely Inu est une nouvelle crypto-monnaie qui a été conçue pour être utilisée sur les paiements en ligne, il est différent des autres crypto-monnaies de quelques manières clés. nous est conçu pour être plus convivial que les autres crypto-monnaies, il a une interface utilisateur plus simple et plus facile à utiliser. nous a été conçu pour être plus efficace que les autres crypto-monnaies. Il utilise un nouvel algorithme conçu pour rendre les transactions plus rapides et plus efficaces. Enfin, Lovelinu a des frais de transaction inférieurs à ceux de la plupart des autres crypto-monnaies. Cela rend son utilisation plus abordable, ce qui pourrait encourager davantage de personnes à l'utiliser.